Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, la suite des ingénieurs euh, numéro 2, euh, qui s'était postée, enfin, que la première partie s'était postée le 29 juillet. Et nous allons continuer cette vidéo qui vous a simplement euh, plu. Euh, et nous allons commencer cette vidéo avec Léa. Ah, je suis que jamais présenté là <rire> Ah je t'ai vu dévaler tout en discours, je me suis dit ça y est, me présentent même plus, euh, ils sont trop habitués à moi Bon bah ben, salut hein. <rire> Comment ça va <rire> Ça va et toi ben, Ça va bien <rire> Alors nous allons passer à la suite de la vidéo et on va commencer par la première image Tadam Ah oui, d'accord, le guichet qui est dix fois plus grand que toi C'est pour les gens qui font 2 mè euh, mètres Ah ouais ça je pense que ouais ils ont dû faire ça pour les 2 mètres et ceux qui font... Euh... 1m80 ils, ont, ils sont coinnés quoi, c'est un peu coincé c'est là, c'est sûr que... Ça à mon avis c'est le genre de gars qui se bouffait tout le temps les, les portes, tu sais les portes là petites Ouais. Que les gens ils doivent se baisser à chaque fois pour passer dessous quand ils sont trop grands. Et ben lui il a voulu se venger, tu vois, il a fait ça exprès pour les gens petits. Dire, bah, voilà Vous avez voulu nous foutre des portes, et bien moi je vous fais ça. <rire> c'est ça exactement. Allez, on remarquera quand même... Euh l'ingéniosité du gars qui essaie de céder du mur c'est ça, tu faire comme dans Mario, tu t'es peut-être des murs pour monter, tu sais, jusqu'en haut <rire> tu vois, vois qu'il y a un problème, tu vois, que c'est quand même trop mais t'essayes de forcer le truc, tu vois, tu sens que malgré que t'es 1m20, tu peux y arriver quand même c'est ça, c'est vaut bon faire oui. plus bas que plus haut, hein, nous allons passer à la numéro 2 euh, euh, qu'est-ce -ce je... qu qu'est-ce c'est je comprends pas trop ah, peut-être que là il y a une ouverture, tu vois une toute petite, petite ouverture là au milieu, et euh, elle veut essayer de passer, mais oh vu que c'est trop petit, elle peut pas passer. J'ai capté. C'est l'arrêt de bus, donc déjà, ça qui est à côté, c'est censé être à l'intérieur, et ça, c'est pile devant chez elle, j'aurais elle peut le plus sortir de chez elle. C'est ça, elle est coincée là, elle est en mode, oh mm -hmm, non. comment je fais pour sortir de chez moi oh là qu'il y avait des cons. Ah euh, ouais, mais là, oh euh, pourquoi mettre ça ici Tu mets pas devant chez quelqu'un pour qu'elle ait plus jamais des invités, ça. Ah ouais, bah là, elle est sûre d'être solo tout le temps toute sa vie, là. Parce si elle fait avec les vitres. Non, mais là, à mon avis, c'est son ex Bob le bricoleur qui a fait ça. <rire> elle m'avait mal à le faire. Tu me casses les pieds, je te mets ça devant, ça te chute, t'es, c'est bon. Hein. Ça fait quand même un peu stylé, on dirait des trucs du magasin, tu sais. Ouais, quand ouais, t'arrives à les ouais. portes, elle souffle toute seule. T'as un peu son être un roi quand t'arrives devant. C'est ça. Nous allons passer à la troisième image. Le toboggan qui te fait aller dans un trou. Ok, super. C'est le genre de truc où tu creuses ta tombe, quoi. C'est ça, c'est. Là, ça les infos qui vont dedans, t'as plus que les dents de terre. Voilà, c'est il y a vraiment des gens qui y vont. On voit les jambes de quelqu'un. C'est ça, ouais. il y en a, il en mode, allez, nous y allons. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'intention de faire le toboggan pour tomber dans le trou. J'espère que c'est pas trop profond parce que si c'est profond, bye bye. Hein. La personne qui va dedans, elle est morte. Hein. Puis s'il y a plein de jambes, ça va s'entasser. On entend des cris là. On appelle ça tomber dans le néant. Quelle idée de faire un toboggan dans un trou quoi C'était bien parti parce qu'il y a du sable et tout, ce qui amortit la chute et tout, mais. Non le trou on comprend pas bien pourquoi il est là. Nous allons passer à la quatrième. Ah, ah oui, oui. d'accord le chemin qui est dans la grille et l'ouverture qui est dans l'herbe super. Ils ont un peu trop décalé je crois. Ils ont mal calculé leur, leur, euh, les distances. Ils étaient voulu... on, on dit ne pas marcher ouais, sur ouais. l'herbe mais là t'as pas le choix là t'es obligé de marcher sur l'herbe pour passer euh, d'un côté à un autre quoi. Tu imagines les gens qui arrivent en vélo. parce encore à pied ça va tu peux passer sur le côté tranquille. Non en vélo ça doit être gavé chiant, tu dois monter le trottoir pour rouler oui, sur l'herbe et repasser. C'est ça. Mais, mais qui a fait ça C'était encore de bourré là. Mais on ne passe pas la 5. D'accord. <rire> c'est pour faire une apparition de tu ces sais, tu sors des plantes en mode coucou. <rire> <rire> tu sais les Pokémon c'est caché là, coucou, <rire> je suis là. <rire> oh non. C'est trop ça. Alors soit le passage piéton oui. tu le fais plus, plus loin, soit tu raccourcis l'herbe, les, enfin, les trucs de plantes, raccourcis. Là, Parce là, que là il y a un petit problème moi je crois que... Là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire mais il y a une erreur, hein. c'est pas possible. J'avoue que ouais, euh, j'ai du mal à comprendre comment t'es censé passer par ce passage. Nous allons passer à la suite. Voilà. Je crois que le portail du monsieur donne sur le vide J'ai plein de ces soucis là. Je crois que la voiture va pas pouvoir sortir du garage. Si c'était le garage. Euh, oui, là, je pense que c'est un truc de garage ça. Le, la maison on fait sur des. des Mais, murs. Attends, le gars il s'est dit je vais faire le, le garage sur le toit de ma maison et je vais faire ma maison en dessous. Mais comment Pourquoi tu accèdes pas. Pourquoi pas Sauf que dans ce cas-là, si tu fais ton garage au-dessus, il faut peut-être prévoir une pente, un truc. Fin, Ouais, ça. non, parce que là, ça paraît un peu compliqué, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je m'y connais pas trop, j'ai pas le permis. Je, je peux pas juger hein, comment on rentre dans les portails comme ça, mais j'avoue que même sans avoir le permis, je peux te dire que là, t'es même pas là, clairement. À part si t'es Batman et tu peux voler, tu mets des ailes à ta voiture et tu fais Mais sinon, euh, en, mode, euh, en mode avion et tout, j'en sais rien, mais là, il là, y a suicide avant tout. Là. Nous allons passer à la suite. C'est l'histoire d'un robinet sur une prise. Mmh, mmh. Donc, Comment déjà, se faire électrocute euh... Déjà, il n'y a pas de trou dévié. En plus, ils ont mis une prise juste à côté du robinet. Alors oui, c'est soit c'est très très con, pas bah, très <rire> très con, mais voilà, c'est électrocution avant tout. Hein. En fait, ils ont voulu faire un... Je branche ma prise pour pouvoir recharger mon téléphone et en même temps me laver les mains, mais bon... Une prise doit jamais être en contact avec l'eau, sinon c'est électrocution directe. Ah, c'est pour tester les nouveaux téléphones avec l'écran waterproof. Mais surtout que le robinet il l'ont fait sur le sol, parce que tu vois de là. non oh, ouais, en plus c'est le sol. Je pense que ça doit être le sol. Mais il n'y a rien qui va en fait dans ce truc. Genre ouais. <rire> la prise sur le sol. Le robinet est sur le sol. Bizarre. Ah eh ouais, par rapport aux chaises de derrière, c'est ça, c'est le ras du sol. Je sais pas quest ce ouais. que vous avez trafiqué les gars, mais là, euh, ça doit être encore la maison de l'autre, là, avec son garage. <rire> ça se trouve. Nous allons passer à la huitième jour. Là, c'est parce qu'ils ont mis les... Les trucs, les trucs sur les sur rails, la voie du rail. euh, sur la voie du rail, sur la voie du train. Les rails. Soit c'est ça, parce que je vois ah, pas. Ah je pense que c'est ça. Ah ouais, genre c'est quand il y a des incendies et tout, les pompiers sont dit ouais on va passer par là, ça a un train qui circule donc c'est un peu con mais ils vont se faire marcher sur du tuyau. » C'est ça. Ouais, ça doit être ça, ouais, parce que. Ouais là on est sur des gens pas très intelligents, pas très futués. Tu le fais juste plus haut, tu vois. Alors, en même temps je vois pas comment. Ouais non je, je sais pas, j'ai beaucoup là c'est très compliqué. Soit le camion, tu l'avances après les rails et tu fais ton tuyau jusqu'au bout, ou tu utilises tes autres camions pour utiliser les, les, les tuyaux, mais tu le fais pas passer en plein milieu des rails. Parce que là, t'as un train, soit c'est costaud et ça éclate pas, soit c'est pas costaud du tout et ça éclate et bah le gars ne peut pas sauver l'incendie. En tout cas, si c'était pour une urgence, vous êtes dans la merde. Hein ah bah Excusez-moi, messieurs, dames, mais vous allez patienter longtemps. C'est sûr. Sur ce, c'était bien et belle la dernière image de cette euh, vidéo. Qu'as-tu qu pensé de cette deuxième série Ah bah, c'est bien, c'est toujours aussi euh, dingue. Je suis ravie de voir qu'il y a des gens encore plus stupides que moi dans ce monde. Il y a toujours plus stupides que nous. Ah bah, sûr. Mais du coup, euh, j'espère qu'il y aura une partie 3 parce que c'est assez drôle quand même comme truc. Ok, ben bah, à voir s'il y a d'autres images. Euh, J'en parlerai à Xaptix parce que c'est lui qui me fait ces vidéos là. Et euh, s'il arrive à trouver, bah, il me passera à la suite. Et puis, euh, voilà. Sur ce, j'espère que vous, ça vous aura plu. Nous, ça nous a beaucoup plu. Et on va vous laisser liker, commenter vous abonner si oui. ce n'est pas déjà fait. Et oui. je vous dis à, à la prochaine, prochaine.